Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon bulletin de notes donc j'ai pas le, le déguisement que j'ai mis pour, euh, pour l'autre vidéo euh, de juge etc et il est à Toulouse donc je vais le faire à la classique donc j'ai le bulletin de notes du deuxième semestre dans les mains donc on va regarder moyenne par moyenne et ce que ça a donné, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et les conseils qui ont été marqués donc euh, on a 5 pôles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et le pôle engagement personnel qui fait un sixième pôle mais celui-là je vous en parlerai à la fin pour vous expliquer ce que c'est donc le pôle numéro 1, sciences fondamentales, j'ai eu 10,96 de moyenne. Donc je rappelle, il faut avoir 10 de moyenne dans chaque pôle pour valider. Donc j'ai 10,96, la moyenne de promo est à 11,11, ,11. donc je suis un peu en dessous. Euh, ça, ça va être à la dernière note, vous allez voir. Donc euh, analyse et probabilité, euh, MA121, j'ai eu 12,17 de moyenne, la moyenne de promo est à 10,32. Donc là, deux points au-dessus de la moyenne de classe, ça va. enfin euh, euh, MA122, algèbre et géométrie. Euh, 11,09 la moyenne de promo est à 10,83 donc je suis encore au-dessus, pas de beaucoup cette fois-ci mais toujours au-dessus donc euh, ça fait un peu la première moitié par contre là c'est en gros c'est un exposé qui comptait dans trois disciplines maths, physique et euh, informatique et euh, ça s'est pas bien passé et vraiment pas bien placé donc euh, ça compte pas pour un gros pourcentage mais ça fait quand même 10-15% je crois de mémoire donc euh, ça fait baisser euh, assez fort la, la moyenne donc, génie mathématique, analyse numérique, 7,5, moyenne de promo, 13,85. Donc là, vous voyez, je suis clairement, clairement, clairement en dessous. C'est un exposé de groupe qu'on a fait. Et ça, ne s'est pas bien passé. Tant pis, c'est comme ça. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, 6,5 en dessous de la moyenne. Vous voyez que ça, ça tire vers le bas, ce qui fait que je suis en dessous de la moyenne de promo. Je pense avec une meilleure note, je restais au-dessus. Mais ça fait la note de D, donc je ne sais plus comment ça fonctionne. 10%, enfin, sinon les 10% meilleurs, c'est A. Entre 10 et 35, c'est B entre 35 et 65, c'est C, entre 65 et 90, c'est D, et entre 90 et 100, c'est E. Donc là, un D pour les sciences fondamentales. Ensuite, on passe aux sciences fondamentales euh, 4, donc c'est un autre UE, où cette fois-ci, c'est plus le côté physique, initiation mécanique solide et résistance des matériaux. Donc euh, physique, 12-17 de moyenne, la promo est à 11-67, donc au-dessus, un demi-point, ça va. Euh, initiation à la mécanique du solide 10,8 10 10 et la moyenne à 10,53, donc au-dessus, de pas beaucoup, mais au-dessus. Et par contre, initiation à la résistance des matériaux, 12,5 avec une moyenne de promo à 11,01. Donc ça fait un point et demi au-dessus, là c'est mieux. Donc ça me fait une moyenne de 11,96 avec une moyenne de promo de 11,35, donc j'ai eu la note de C. Euh, ensuite, on passe plus sur le côté algorithmique outils de conception et électronique. Donc pour euh, ce pôle sciences de l'ingénieur, Algorithme et Python, 11.63, moyenne à 13.43. Bon, 11.63, ça, c'est à cause aussi... Bah, c'est ce contrôle qui est dans trois disciplines, qui fait que je me suis voilà j'ai eu des mauvaises notes. Euh, j'ai eu des bonnes notes en contrôle continu et tout. Je crois que j'ai eu 9.5, mais le contrôle continu m'a fait monter à 11.63 parce que j'avais des notes assez correctes, donc ça a vraiment tiré vers le haut. Mais euh, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. 11.63 avec une moyenne de pro de 13.43. Outil de conception, 15.2% avec une moyenne de promo à 15,13, donc bon, dans la moyenne. Et électronique, 12,2 avec une moyenne de promo de 9,94. Donc c'est plutôt pas mal. C'est deux points au-dessus, c'est bien. Ce qui me fait une moyenne de 12,89 dans ce pôle, avec une moyenne de promo à 12,30 et la note de C. On passe au pôle aéronautique et spatial avec le grand projet. Donc aéronautique générale, j'ai eu 12,61 avec une moyenne de promo de 10,11. Donc là, je suis content. C'est bien passé l'aéronautique. Et grand projet, j'ai eu 15, euh, la moyenne de promo est à 14. Donc euh, un point au-dessus, ça va, c'est correct. Ce qui fait une moyenne totale de 14,04 pour une moyenne de promo à 12,45, ce qui est bien. Donc ça fait la note de C. On passe dans le dernier pôle où j'ai la meilleure note, euh, c'est la note B. Enfin, ma... je n'ai pas de note A, sauf dans l'engagement personnel, mais on y reviendra après. Mais ce n'est pas vraiment une matière à proprement parler. Donc j'ai eu la note de B avec une moyenne de... en sciences humaines de 14,96 et une moyenne de promo de 12,97. Donc ça fait à peu près deux points au-dessus. Euh, anthropologie des sciences et des techniques. Donc ça c'est euh, le en gros français, tournée aéronautique et euh, réflexion euh, argumentée autour de l'histoire bah, de l'aéronautique. Moyenne 16, moyenne de promo 10,55. Donc là, <rire> 5 points au-dessus de la moyenne de promo, euh, ça c'est cool. <rire> c'est ma meilleure moyenne en termes de delta. Euh, projet Voltaire euh, 17, moyenne de promo 15,57. Bon, au-dessus de la moyenne, ça c'est cool aussi. Anglais, 14,06, moyenne de promo 13,19. Euh, piscine d'anglais, 15, moyenne de promo 13,84 au-dessus. Et enfin, le dernier, Toic. Ah, Toic 10,72, moyenne de promo 12,63. Je suis en dessous de la moyenne de Toic. Après, Toic, on n'a fait qu'une partie à cause du confinement et tout. Et, on va... et souvent, la partie où je pas de me justifier, hein, je vous donne juste pourquoi je pense avoir une note aussi basse, c'est que déjà, je suis meilleur dans la partie compréhension orale que compréhension écrite, et on n'avait qu'une partie de la compréhension écrite et pas de compréhension orale. Souvent, je me souviens, au premier TOEIC, je faisais du 80-90% sur la compréhension orale et du 50-60% sur la compréhension écrite. Et là, on le retrouve, le 50-60%, il, bah, il est là. Je, je suis constant, donc il faudrait que je progresse un peu sur cette partie, je le sais. Donc, je vais essayer de travailler cette partie. Compréhension orale, ça va, mais plutôt euh, la deuxième partie, souvent, c'est là où je perds mes points, on va dire. Et engagement personnel, j'ai eu 20 de moyenne. Euh, la moyenne de promo est à 17,67. En fait, c'est des... Euh, points éveil que vous devez avoir, c'est-à-dire si vous faites des associations, si vous faites des JPO, etc., vous avez un certain nombre de points, et il faut au moins avoir 10 pour valider le truc. Euh, C'est majoré à 20, mais euh, des points éveil, je crois que j'en ai... <rire> en fait, entre délégués, euh, les JPO, les portes ouvertes, les conférences et les assos, je crois que je suis aux alentours des 15 points éveil, un truc comme ça, donc j'ai assez pour 2 ans et demi, mais ce n'est pas cumulatif, vous ne pouvez pas les utiliser sur les années d'après. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai eu mes 30 crédits ECTS du deuxième semestre, j'ai une moyenne de 12,89 donc euh, je trouve ça correct, ça fait quasiment 13 classement, on a un peu régressé 66 sur 140 on est descendu, bon, on est à la limite euh, enfin première moitié, mais vraiment tout bas de la première moitié, et la moyenne de la promo est à 11,92, donc j'ai euh, un point au-dessus de la moyenne de promo euh, le commentaire, et après on parlera et on fera le bilan de, de tout ça euh, Aéro 1, conseil de classe du second semestre de juillet 2020, second semestre validé, année validée, passage en Aéro 2 validé, d'assez bons résultats Poursuivez cependant vos efforts, notamment en mathématiques et en toïque, En vous recentrant, pardon, en vous, recentrant vous pourrez exploiter votre marge de progression. » Et euh, j'en ai parlé avec des professeurs après la vidéo que j'ai fait sur le, euh, le compte-rendu du conseil de classe à chaud Il y avait des choses que j'avais pas compris. Dont, dont, en fait, j'ai eu des propos dans cette vidéo euh, par rapport à ce que je pensais qu'ils avaient dit, mais j'avais mal compris le message, etc. Donc en gros, dans l'idée, c'est qu'il y a des points que je pense maîtriser, que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire... Ils m'ont dit, c'est dommage, en, en redoublant, etc., euh, vous auriez dû plutôt consolider à fond les briques, avoir des briques ultra, ultra, ultra solides. Et euh, malgré tout, il y a quelques briques qui ne sont pas encore solides et que vous pensez qu'ils sont solides, donc ça vous fera des lacunes. Donc euh, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du 15-20 août, je vais quand même me remettre à bosser. J'aimerais bien faire 4 heures par jour, genre un truc du 10-12, 13-15, vous voyez, ce pas toute la journée. 4 heures de travail efficace, je pense, pendant 2-3 semaines, ça peut remettre dans le bain et rattaquer toutes les disciplines ELEC, euh, maths, physique, aéronautique, euh, toutes les matières qu'on a pu avoir pendant peu d'heures aussi, Initiation Mécanique du Solide, voilà, qui étaient des petits modules, ne euh, pas les laisser de côté et ne pas les oublier. Math, on a un truc à faire. Et la phrase euh, « poursuivez cependant vos efforts, notamment en mathématiques en bon, ça c'est pas celle-là que je voulais dire, c'était plutôt « en vous recentrant, vous pourrez exploiter votre marge de progression ». C'est un peu dans l'idée euh, « bah, en vous recentrant euh, sur vos études » parce que je passe du temps aussi bah, sur YouTube, je passe du temps sur les projets extrascolaires, et je passe du temps à, à faire des partenariats à droite à gauche, et, à, et en fait à faire ça à côté de mes études. Donc je vais essayer de limiter mon temps que je passe là-dessus, et de me concentrer sur les études. Euh, je vais toujours le maintenir, je n'arrêterai pas, à moins que mes résultats chutent vraiment. Tant que ça se passe bien, je continuerai. Mais je pense si j'arrivais à être un peu plus raisonnable dans la répartition de temps, je veux dire cette année... Oui, j'ai travaillé. Je vais pas dire j'ai pas travaillé, c'est faux. J'ai travaillé, j'ai révisé mes contrôles, j'ai toujours préparé mes cours en avance, fait des exercices d'entraînement. Mais je sais pas si c'est le fait de la... Je pense c'est le fait d'avoir déjà fait le programme, ça a fait que j'étais un peu plus rapide et performant sur ces trucs. Mais maintenant, que je vais arriver sur des choses que je ne maîtrise plus du tout et que je n'ai jamais vu. Pour certains trucs, euh, va falloir que je m'y mette sérieusement et que je. ne me dise pas ouais, je maîtrise à peu près, je maîtrise à peu près, parce que déjà qu'ils me disent que cette année, il y a sûrement des lacunes qui sont cachées. Euh, C'est le meilleur moyen pour que ça se crache après en 2 ou 3 e année. Donc on va essayer de freiner un peu sur YouTube, mais en le maintenant toujours. J'ai des idées de, en fait, de projets et qui font que euh, j'aurai je, je des créneaux dédiés pour penser et travailler les projets autour de YouTube. Et j'aurai des créneaux pour travailler les cours. Et euh, si j'arrive à faire cohabiter les deux, ce serait vraiment génial. C'est-à-dire à valider mes années en ayant des résultats satisfaisants et en ayant des connaissances qui sont maîtrisées et d'un autre côté, à continuer tout ce qui est en rapport avec Internet. J'espère que pour vous, vos vacances se passent bien. On se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.